L'originalité de, de l'UCLI à Lyon, c'est sans doute un lieu où on pratique la pluridisciplinarité. On le fait euh, au niveau de la formation, il y a des, des modules transdisciplinaires proposés aux étudiants, on le fait au niveau de la formation continue, on le fait également en recherche, avec la fondation de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité, où des disciplines scientifiques, des euh, sciences humaines, de la théologie, de la philosophie, conversent, entre en conversation. Et donc, euh, comment faire profiter non seulement la recherche, mais comment faire profiter notre milieu de vie, pour l'énoncer ainsi, de cette transdisciplinarité, de cette pluridisciplinarité, Comment mettre en relation le travail qui se fait à l'université et son milieu économique et social et sur quel thème le faire C'est la question que j'ai posée aux enseignants-chercheurs lorsque je suis arrivé. Ils se sont assez vite accordés sur l'intérêt d'un thème commun qui est le thème des vulnérabilités. On était avant l'épidémie du Covid, c'est assez intéressant, mais déjà, ils percevaient qu'il y avait en biologie, en économie, dans, les, dans, la, dans la médiation politique, dans l'Église aussi, des fragilités, des vulnérabilités, qui, qui méritait une réflexion de fond. Donc, la construction même de la chaire a honoré cette double dimension, euh, intellectuelle, recherche et euh, sociale, avec un, un, un conseil d'orientation qui est présidé co-présidé par deux entrepreneurs, euh, l'ancienne présidente de la Compagnie Nationale du Rhône, Elisabeth Hérault, le, le président de la Compagnie Vica, euh, Guy Sidos, et puis euh, des politiques, des économistes, et évidemment des enseignants-chercheurs de euh, notre université, euh, particulièrement en philosophie et en anthropologie. Et puis un conseil scientifique également, qui lui va jouer également l'ouverture en associant des chercheurs de l'université et des chercheurs d'autres institutions, essentiellement lyonnaises, mais pas seulement, pour préparer scientifiquement le programme des, des colloques de cette chaire. Il y a eu un colloque de recherche initial qui avait pour but d'éprouver la, la thématique des vulnérabilités, est-ce que cette catégorie est opératoire ou pas. Et, il me semble que ce colloque nous a mené à un endroit que nous n'avions pas prévu, c'est-à-dire à une solution anthropologique qui est de dire, au fond, s'occuper de vulnérabilité, c'est reconnaître que l'homme est toujours déjà vulnérable et doit y consentir, et donc, cette vulnérabilité, la reconnaissance de cette vulnérabilité est une condition préalable à son entrée en relation sociale. Autrement dit, nous avons plutôt découvert l'intérêt d'une anthropologie de l'échange, de la gratuité, du don. Et évidemment, le colloque plus grand public qui a suivi nous a permis d'en décliner. Euh, les aspects euh, sociétaux, hein, c'est-à-dire que, que dire de la vulnérabilité écologique de la planète et de ses conséquences, que dire de la, de la vulnérabilité en matière de santé, le, le Covid-19 était passé euh, par là, que dire de la vulnérabilité économique, que dire de la protection sociale. Et donc aujourd'hui, voilà, nous, nous, nous avons vraiment, le, le, non pas le sentiment, hein, le résultat d'un débat sociétal qui aujourd'hui en Occident en tout cas se joue autour de représentations anthropologiques concurrentes pour faire bref, on pourrait dire d'un côté une anthropologie du don, celle que je viens de, de vous définir en quelques phrases, et puis une anthropologie de, de l'autonomie absolue, on pourrait dire de l'illusion d'une autonomie absolue ou d'une liberté absolue qui est une illusion dans la mesure où elle ferait l'impasse sur cette vulnérabilité constitutive de l'être humain. Il s'agit d'une chaire, donc les, les perspectives sont toujours collégialement délibérées, et donc dans un premier temps, le Conseil d'orientation de la chair a pensé à ce que pourrait être l'avenir de la chair au, autour du constat quand même de la fragilité des, des systèmes dont nous parlions tout à l'heure. Donc euh, nous parlions de la fragilité de la médiation politique, nous pourrions parler de la fragilité euh, en Occident, en France plus particulièrement, du système éducatif, du système de santé, de l'instabilité économique. Et toujours de la fragilité écologique avec la question est-ce que cette fragilité peut arriver à un point de rupture Y a-t-il un risque d'effondrement des systèmes Y a-t-il, euh, s'il y a effondrement des systèmes, des points d'appui qui permettent de trouver des solutions pour avancer, pour reconstruire hein, euh, Des motifs d'espérance et donc nous allons avoir de nouveau euh, un système de deux euh, colloques, un colloque euh, scientifique, un colloque de recherche qui va essayer de décrypter scientifiquement cet état de fragilité des systèmes, les conditions qui conduisent un système finalement à s'épuiser, à arriver à sa propre fin, et également à identifier les lieux d'enracinement d'un avenir possible. Et puis ensuite, nous déclinerons les résultats de ce colloque scientifique dans un colloque plus grand public où nous reprendrons les dossiers de société que j'ai déjà évoqués pour voir comment ces, ces dossiers évoluent entre fragilisation et reconstruction. Le projet scientifique porté par la chair vulnérabilité Delucli vise à explorer la notion en elle-même multiple de vulnérabilité. Cette notion, qui se situe à la croisée de l'individuel et du collectif, est donc interrogée dans une approche pluridisciplinaire et ensuite mise à l'épreuve des différents défis sociétaux, économiques et politiques de notre temps. Ce projet pluridisciplinaire se décline selon quatre axes. Le premier axe, personne-individu, vise et invite à une réconsidération à la fois philosophique et anthropologique du sujet humain à la lumière de la vulnérabilité, ce qui permet de le répenser justement non pas en tant que sujet complètement autonome et autosuffisant, mais comme un sujet poreux, ouvert, exposé à l'autre et au monde. Le deuxième axe, Famille et Collectif interroge la dimension juridique et euh, politique de la vulnérabilité et en particulier le rapport entre le principe euh, d'autodétermination et les mesures euh, juridico-politiques prises pour la protection des personnes vulnérables. Le troisième axe, Société, explore la dimension collective de la vulnérabilité. Les crises actuelles montrent en effet que la, la vulnérabilité n'est pas qu'une affaire de l'individu, mais qu'elle touche euh, plus largement euh, nos systèmes de vie et euh, nos institutions. Le quatrième et dernier axe porte sur la vulnérabilité environnementale, ce que le géographe euh, Michel Lusso appelle la vulnérabilité généralisée du monde. Or, reconnaître cette vulnérabilité signifie euh, également euh, opérer des changements euh, dans notre manière de cohabiter le monde et euh, des changements même dans euh, les fondements de notre éthique. Le premier colloque scientifique de la chaire Vulnérabilité, intitulé Vulnérabilité au singulier et au pluriel, du cadre théorique aux enjeux pratiques, a permis d'évaluer la pertinence scientifique de la notion de vulnérabilité au prisme des différentes disciplines convoquées. On est parti de la philosophie et de la théologie pour aller vers le droit, la géographie, l'anthropologie, la psychologie et jusqu'à l'économie. Euh, pour ces premiers colloques, il s'agissait euh, d'évaluer la pertinence de, de cette notion et il s'agissait aussi de montrer la vulnérabilité comme un concept critique, donc capable de, euh, de réinterroger un retour les savoirs convoqués et les imaginaires collectifs. Donc, Dans le prolongement de ce premier événement, nous sommes en train de préparer un deuxième colloque scientifique de la chair qui aura lieu en octobre 2023 et qui portera sur les aspects plutôt collectifs de la vulnérabilité. Le titre de ces colloques est « Réapprendre le commun à l'épreuve de la vulnérabilité avec une question, crise ou effondrement des systèmes ». Il s'agira à cette occasion d'interroger la notion de vulnérabilité dans sa dimension collective et donc les vulnérabilités multiples de nos systèmes de vie partagée ou de vie en commun et également d'interroger le rôle et la place des institutions.